Bonjour tout le monde, là nous sommes en direct avec Monsieur Omar Sissé. Nous sommes actuellement au niveau de la place de la République. Là aujourd'hui il y a une manifestation pour... Euh, enfin, les, les Maliens se mobilisent pour dire non à ce qui se passe au Mali. Alors nous écoutons M. Omar Sissé. Omar Sissé, Maliens... Et, et je suis français. Je suis en France depuis 45 ans. J'ai fait au tribunal comme interprète au Grand Décence. J'étais interprète aussi à la préfecture. J'ai travaillé avec le droit au logement. J'ai travaillé avec le France Héros Habitation. J'ai fait aussi imam dans les mosquées. J'ai presque aussi dans les pays. Actuellement, je suis mais à cette place de la République, on est là pour une seule cause. Quelle est cette cause Révendication de nos droits, le droit de la population, le droit que les, les présidents, les trois ou quatre présidents qui sont à la CDAO et, et qui doivent affliger l'embargo. Et ce texte qui n'existe pas dans les règles de, de la, de la CDAO. Donc nous sommes venus pour manifester, dire au oh, oh, monde entier qu'il sache qu'il y a trois personnes. Si il y a trois personnes, il faut être à la fin, parce qu'il y a Macron, il y a les ados, le président de la République et ses collègues, et M. Assim Asim Alors l'explication, si je ne vais pas me tromper de cible, alors, quand ils ont demandé au président de la République d'aller élect aux élections dites, dans le mois de février, ce dernier n'a pas dit non. Il a dit, ah, mes pères, attendez d'abord que je consulte ma base, et la population malienne, voir si on peut faire les élections, ou si on peut pas faire les élections. M. Asimou a consulté 20 000 20 millions d'habitants, un peu le maximum, ont répondu à son appel en disant, non, Assimil, le pays est en insécurité. Donc, l'élection n'est pas possible. On te demande tout simplement que tu fasses un dossier en, en allant donner au CDAO que le pays est à 10 tiers en insécurité. On ne peut pas faire les élections. faisant les élections. Il faut aller faire la campagne. Donc si on ne peut pas aller faire la campagne, et on ne peut pas faire la campagne, jamais, au grand jamais, l'élection ne pourra pas venir. Or, oh, vous d'autres choses, est au Mali. En Simi après ce dossier, il est allé présenter ça au président de la qui est à Ghana. Ce dernier a pris à rencontrer, il est allé rencontrer ses collègues, je ne sais pas où. Ils se sont rencontrés, sans lire le dossier, sans, dire, sans lire les dossiers, ils ont dit tout de suite à embargo. Ils ont, ils ont signé l'embargo sur le Mali, dans toutes les sorties. Donc l'embargo est là. Nous, on n'a pas peur. Seulement l'embargo, et ils n'ont pas le droit de le faire parce que ce texte n'existe pas à la Sénat. Il n'y a pas ce texte à la semaine. Mais quand ils ont prononcé à la minute, M. Macron, M. Macron, au lieu de que lui aussi constitue sa base, la population française, ou de constituer au moins l'Assemblée nationale, que ses ah, présidents ont mis l'embargo sur un pays. frère, parce que nous sommes les frères. Le Malien et le Français sont les frères. Moi, j'ai des petits-enfants français ici. Comme j'ai mes belles-filles sont là françaises, et les Français sont au Mali, ils ont des enfants là-bas, ils sont là-bas à nous. Nous vivons ensemble en harmonie. La population française et la population malienne sont de femmes. Dans cette année, Macron n'a pas consulté sa base, il n'a pas consulté l'Assemblée nationale. Il a pris Al-HAT, il a accepté, il a validé dans ce truc texte, ce texte qu'il qu nous a composé. Donc, assimi. Il a consulté sa base, il a consulté l'Assemblée nationale, il a fait un dossier en allant leur donner pour qu'ils confèrent. S'ils veulent bien, s'ils voulaient bien, s'ils voulaient bien quelque chose d'amiable, quelque chose de correct, quelque chose de sincère, ils devraient d'abord nous consulter et dire que non. Mais seulement ils ont fait comme ça à la hâte, sans droit, sans rien. Nous nous demandons, moi surtout, si je pourrais porter plainte contre ces présidents africains, j'allais porter plainte. parce qu'ils ont fait tout d'un gifle type un peuple innocent, un peuple accueillant, un peuple social, un peuple religieux. Donc, madame, voici le résumé de la situation que je vais dire. Moi, si j'accuse quelqu'un, j'accuse Macron, les de la Côte d'Ivoire et ses groupes. Ils sont sortis des droits, ils sont sortis des règles de la Cédération. Nous nous respectons toujours. Nous tendons la main à tout le monde. Il n'y a pas de rancune entre Français et Maliens, non Il n'y a pas de rancune entre Maliens et Ivoiriens, non Il n'y a pas de rancune entre Maliens et, et, et Burgunabés, non, ni Nigériens. Il y a tout un mal, malentendu et mal, une gestion de ces président de Macron. Macron n'a pas été sincère, Macron n'a pas été correct, Macron n'a pas, pas réfléchi. Un président de la République ne prend pas seule une décision, c'est la dictature. Les si dictateurs ont fait leur choix. Mais lui ne devrait pas rentrer dans ce jeu. Il ne devrait pas rentrer dans ce jeu. Donc voici bah, pourquoi, madame, nous sommes là aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire le forcing. Nous sommes là aujourd'hui. Pour dit tout seulement, dire au monde public qu'on n'est pas là pour la violence. On est là pour dire les choses correctement quand ils se sont fait. Voici bah, monsieur et madame.